Alain Batteguet, donc je suis sociologue, un peu intéressé par l'anthropologie et je travaille euh, sur des thèmes qui concernent les villes, euh, les migrations et depuis quelques années les mémoires. J'ai commencé à travailler sur les questions des, des mémoires et des mémoires des migrations qui sont actuellement en France euh, utilisées comme un thème d'action socio-culturelle dans un certain nombre de villes et, et qui sont souvent périphériques ou euh, des villes dites de banlieue et donc euh, <coughs> euh, après avoir travaillé plusieurs euh, temps sur la question il est apparu euh, que d'une part il y avait la nécessité d'une réflexion plus globalement sur un travail euh, d'histoire et de mémoire et euh, pour savoir un peu euh, euh, quelle était la, la, la pertinence euh, de ce travail-là ou des, de l'ensemble des actions qui étaient menées. Et d'autre part, le fait qu'en passant par les mémoires des quartiers ou par les mémoires de l'immigration, qui, qui sont souvent confondues en France euh, à l'échelle locale, on n'arrivait pas à des choses fortes qui concernent par exemple la ville de Lyon et qui est euh, l'idée de Lyon capitale de la résistance qui fait référence à la fois au personnage euh, de Jean Moulin euh, à Klaus Barbie et un peu à toute cette euh, vitrine mémorielle qui est euh, mis en place par euh, la ville, l'état euh, dans, dans la région et qui concerne les mémoires euh, de la Deuxième Guerre mondiale et les mémoires plutôt de la résistance. Et donc on a commencé à développer une démarche en ce sens euh, en insistant sur la nécessité ou sur le travail qu'il y avait à faire de redéploiement des mémoires de la guerre et de la résistance dans la région avec euh, des institutions, en partenariat avec euh, des institutions euh, muséales comme le CHRD, la Maison d'Isieux euh, et d'autres euh, à l'échelle régionale. Et donc on, on était parti du constat que, euh, alors qu'il y a eu pendant très, l'après-guerre euh, toute une euh, mémorialisation qui avait été faite euh, autour de cette période, autour de la figure du héros, était apparue, à partir de la fin des années 70, de, on peut dire ça, euh, la figure de la victime, et notamment la figure de la victime juive. Et entre le héros et la victime, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Or, il nous a apparu nécessaire, tenant compte des efforts de l'historiographie et des travaux qui maintenant éclairaient euh, largement la période de Vichy, mais qui n'étaient pas représentés dans les musées, dans les mémoriaux, euh, etc. Euh, de, de, de réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'on fait de ces mémoires euh, qu'on appelait à l'époque des mémoires négatives, c'est le terme de Rousseau, mais aussi euh, des mémoires grises ou des mémoires euh, inconfortables, euh, etc. Et donc euh, on a entrepris un travail de mémoire, avec euh, un travail sur ces questions avec... Un réseau informel de lieux d'histoire de, de, et de mémoire euh, qui a duré trois ans autour desquels on s'est intéressé à la fois à ce qui se passait ici mais en lien avec ce qui se passait euh, à Berlin euh, en Italie et notamment à Modène euh, et euh, aussi en Catalogne pour essayer de, de comprendre euh, et de resituer ce travail de mémoire et d'histoire qui était fait dans la région. Alors ce travail, euh, de, cette période-là s'est achevée il y a à peu près deux ans, le, le réseau euh, ayant choisi de, de s'institutionnaliser et puis de, de ne. Le, la question des effets en retour euh, de cette problématisation n'était pas, en pas véritablement pris en charge. Et donc on a essayé de continuer à travailler avec, à partir de Montluc et donc de la prison Montluc qui est transformée en mémorial euh, euh, depuis récemment, donc, euh, et qui est dédié uniquement à la période 42-44. Et de ce côté-là, on a une espèce de double enjeu. Le premier, c'est euh, d'ouvrir euh, ce mémorial à la période, avec une question qui est, est-ce que c'est un mémorial qui est fait pour favoriser... Euh, la conscience nationale et euh, euh, quelle conscience nationale, quelle figuration du nous national propose ce mémorial et deuxièmement est-ce qu'il est aussi possible d'attendre d'un mémorial de ce type qui participe à un travail de décryptage euh, de l'histoire et de la mémoire euh, qui fournissent des clés euh, d'interprétation euh, euh, Voilà. donc on mène euh, ce travail là on a appelé ça lieu à mémoire multiple. Il nous semble en effet qu'il euh, y a une version un peu simpliste, disons, euh, selon laquelle chaque groupe a son lieu de mémoire et chaque lieu de mémoire renvoie à un groupe. Or, il nous semble que la, la question est beaucoup plus compliquée que ça, puisque chaque lieu de mémoire a plusieurs histoires et que la, la mémoire, les mémoires des lieux ne correspondent pas à ce qui est défini comme lieu de mémoire par un niveau national, et d'un autre côté que chaque groupe en même temps, d'une part n'est pas exclusif et d'autre part admet plusieurs lieux de mémoire. Donc on est intéressé par les histoires de croisement de l'histoire et de mémoire et on travaille un peu sur cette question. marie institut je suis on va dire socio-anthropologue, et donc effectivement, je travaillais avec Alain sur euh, donc, tous ces projets à la fois de recherche et de mise en réseau et de, de travail, de, de discussion, d'interrogation des lieux de mémoire. Mais peut-être bon pour euh, compléter, moi j'ai commencé en fait euh, sur un territoire très emblématique de la Résistance qui était euh, le plateau du Vercors. Euh, en fait, je suis arrivé sur le plateau du Vercors non pas par la résistance, mais par euh, l'arrivée euh, de nouvelles populations, souvent des urbains, euh, qui euh, quittent la ville et qui euh, vont s'installer depuis une vingtaine d'années euh, dans des espaces naturels pour euh, développer euh, des activités euh, professionnelles euh, euh, plus en lien avec euh, des activités de tourisme ou culturelles. Donc bon, et c'est à partir de cette entrée-là. Euh, que euh, je me suis interrogé, c'est-à-dire qu'effectivement, sur le, le corps, la présence physique des traces euh, de la guerre, mais aussi euh, de lieux de mémoire, est très importante, puisqu'il y a un, un grand nombre de lieux de mémoire qui, qui existent, euh, qui jalonnent tout l'ensemble du, du paysage. Euh, mais je voulais m'interroger sur qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui euh, de cette mémoire, à quoi elle servait euh, et quelle place, quel rôle elle jouait dans le développement de ce territoire. Bon, donc là, il est apparu quand même une des dimensions importantes du travail mémoriel, bon, qui nous intéresse en tant que sociologue, mais qui, est, qui commence à être quand même pris en compte, mais qui n'était pas très développé à l'époque, c'est l'enjeu économique de ce travail de, de mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Vercors, pendant longtemps après-guerre, en fait... Euh, l'histoire du maquis euh, servait de, lo de locomotive euh, économique et à la fois en termes d'image euh, pour ce territoire. C'est-à-dire qu'effectivement il a été connu à l'extérieur, euh, en tout cas au moins à l'échelle de la France, par euh, son histoire pendant la deuxième guerre mondiale, mais il se trouvait que, euh, bon, en, en, à la fin du 20 e siècle, ça commençait à, à s'essouffler cette locomotive n'était plus tant que ça une locomotive il y avait d'autres activités qui semblaient plus à même d'être des outils de développement du territoire donc alors à partir de là il se posait quand même deux questions c'est est-ce que la résistance et donc le travail de mémoire peut encore être une ressource pour l'avenir et bon c'est à partir de là que je me suis aussi aperçu que il y avait d'abord un récit qui était essentiellement, quand même, un récit euh, euh, de bataille, euh, un récit euh, tourné euh, uniquement vers les résistants, alors, et qui étaient d'ailleurs, pour la plupart, non pas forcément des résistants, mais euh, des gens qui avaient, euh, des jeunes qui avaient voulu échapper au service du travail obligatoire. Euh, et donc, il y avait euh, une multiplicité de récits et de mémoires euh, de la guerre et de la résistance sur le Vercors. Et que pour continuer, que ce cette question d'histoire et de mémoire euh, soit encore euh, d'une pertinence pour l'actualité de ce territoire il fallait aussi renouveler euh, le discours donc c'est un peu euh, tout ça que euh, j'ai observé euh, et puis euh, qui a après euh, rejoint plus largement euh, euh, donc les projets qu'on a eu sur l'ensemble de, de la région Rhône-Alpes avec effectivement comme le disait Alain euh, euh, des visites dans d'autres contextes nationaux euh, pour euh, voir effectivement comment euh, on pouvait renouveler euh, cette offre. Alors sur Rhône-Alpes, ça a été effectivement euh, évoqué, y compris avec les autres lieux de mémoire, puisque euh, cet enjeu euh, économique leur était aussi posé, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que euh, pour ces établissements, on se pose quand même la question du public, il y a du renouvellement des publics. Donc on a vu euh, à Montluc, mais c'est le cas à peu près, dans tous ces lieux de mémoire de cette période, euh, au moins la moitié des visiteurs sont euh, des publics scolaires. C'est donc une des missions importantes de ces lieux, euh, sur laquelle on a aussi travaillé, on s'est interrogé euh, sur le type d'apport que pouvaient avoir, avoir ces lieux pour les scolaires, euh, mais euh, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à la survie de, de ces lieux, et y compris à leur enrichissement, se pose quand même la question de euh, qui va venir les voir. C'est-à-dire que donc, jusqu'à la période effectivement de la fin des témoins, bon, il y avait beaucoup euh, de familles qui euh, étaient liées de près ou de loin à cette histoire et qui pouvaient donc venir visiter les lieux de mémoire, mais plus on s'écarte de la période, euh, plus ce n'est plus le public euh, de ces lieux. Après, il rajoutait aussi euh, l'attractivité touristique. Euh, donc, un certain nombre de lieux de mémoire sont euh, dans des milieux ruraux. Euh, et euh, donc, euh, est-ce que la <coughs> ces lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale sont une ressource culturelle ou euh, touristique, et donc économique pour, euh, pour le territoire Et est-ce que euh, ces lieux peuvent aussi avoir des rentrées financière, sinon au risque de euh, pouvoir être amené à disparaître pour, que, pour ne garder que euh, quelques lieux les plus emblématiques. Donc le travail avec, dans le cadre du réseau informel que, auquel on participait, avec les institutions mémorielles, il n'a pas été vraiment traité euh, en tant que tel, mais par contre, euh, il était sous-jacent à des réflexions, par exemple, sur euh, la refonte des expositions, c'est-à-dire est-ce que... Euh, on peut faire le même genre d'exposition quand on change de public, c'est-à-dire quand il ne s'agit plus de s'adresser seulement aux personnes qui ont vécu ou qui ont des rapports très proches avec cette histoire, mais qu'on s'adresse à un public beaucoup plus large, qui soit s'est éloigné dans le temps et n'a plus les mêmes rapports affectifs familiaux, ou soit dont ce n'est pas l'histoire, parce qu'ils ont grandi ailleurs, dans un autre pays, dans d'autres milieux euh, qui n'ont pas été forcément touchés euh, euh, de, de près par cette histoire. Bon, Donc il y avait la question de la refonte des expositions mais il y a eu aussi euh, toute la question de, euh, euh, du musée hors les murs et donc comment y est euh, les offres des musées euh, dans euh, l'espace public, alors espace urb urbain ou, euh, ou sur l'ensemble du territoire. Donc ce travail n'a été que commencé et il a d'abord été commencé par euh, euh, des visites critiques de ce qui existait. Euh, et bon, c'est là où aussi il y a un chantier qui a quand même commencé aussi à se développer, euh, qui était de l'ordre de euh, comment, et que, comment on raconte l'histoire dans la ville ou sur un territoire, euh, qu'est-ce qu'on dit et euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, euh, qu'est-ce qui est représenté euh, dans l'espace public. Les lieux de, avec lesquels on a travaillé ont des rattachements très différents. Certains dépendent des départements, des conseils généraux. D'autres dépendent de villes, euh, comme c'est le cas à Lyon avec euh, le CHRD. D'autres dépendent du ministère de la Défense, comme euh, Luc euh, aujourd'hui. Euh, bien. Donc, il y a une. Euh, euh, ce qu'il y a de nouveau, je pense, par rapport à ça, c'est que la mémoire de 39-45, elle se. De plus en plus, il y a euh, les. les les gouvernances territoriales en France qui sont intéressées et qui s'impliquent euh, le conseil général le conseil régional euh, les villes etc alors d'une certaine manière c'est un mouvement qui avait été perçu comme étant euh, la fin d'un grand récit national et la montée de petits récits locaux euh, c'est pas vraiment ça qui se passe parce que l'état est toujours euh, présent euh, mais c'est vrai que ce mouvement-là croise d'autres logiques. On parlait du tourisme mémoriel. Euh, on n'a pas fait vraiment d'études qui montrent, euh, à un moment donné, l'importance économique du tourisme mémoriel dans la région. Mais en revanche, on voit bien, y compris sur Lyon, comment euh, une sorte de vitrine mémorielle est mise en avant euh, sur euh, Lyon, capitale de la Résistance avec les figures de Jean Moulin, avec le procès Barbie qui fait à un moment donné euh, exister à Lyon même toute une série de lieux qui sont potentiellement mis au réseau. Le centre d'histoire de la Résistance et de la déportation, la prison Montluc, la maison du docteur dugoujon euh, le signalement de parcours Jean Moulin ou de parcours de la Résistance dans la ville, tout ça euh, euh, euh, participe de cette offre de remémoration euh, intentionnelle euh, mise en place par euh, des institutions qui... Alors, ils, chacune de ces institutions a un rapport avec ce qu'ils disent être les associations, puisque les associations en France, c'est une source de légitimité de l'action euh, de, de, de, de publique. Euh, l'action publique réagissant, étant soutenue, tirant sa légitimité d'un certain nombre d'affirmations ou de revendications associatives, mais souvent en face-à-face, -face, je veux dire, dans un jeu où on ne sait pas qui, qui est qui. Quoi. Euh, à Montluc, euh, euh, on, on l'a vu, euh, le rôle du procureur View a été essentiel, euh, parce qu'il connaissait les associations de déportés et les associations euh, juive et qu'il avait été quand euh, euh, il les avait connus au moment du, du procès du procès barbie et qu'il avait été en capacité à un moment donné de les coordonner donc c'est lui qui fait le jeu associatif et en même temps il intervient en tant que procureur et dans ce lien avec euh, et dans son lien avec un préfet, avec un préfet le préfet Géraud comme un des, un des lobbys de mémoire dans l'État, j'allais dire, mais qui en même temps est pris en charge par l'État aux sens larges. Donc le lien association-institution, là, n'est pas très, pas, très, pas très clair. Euh, donc, euh, voilà, pour répondre un peu euh, à la question, qu'est-ce qui, qu qui change On a l'impression qu'à la fois, il y a des régimes de coordination qui se mettent en place entre les régions, les villes, les départements, euh, l'État, à la fois que du côté du partenariat associatif euh, qui assoit un peu toute l'intervention publique, il y a <coughs> des soutiens euh, non-dits et ce qui est aussi marquant euh, dans cette configuration-là, c'est que la vitrine mémorielle qui est mise en place est un peu en décalage avec euh, ce que les gens ont dans la tête, c'est-à-dire la manière dont le public, les publics, à un moment donné, euh, sont ce qu'ils connaissent de la période, les horizons euh, mémorielles ou historiques euh, qu'ils ont dans la tête, et c'est très très net avec euh, tout ce qui concerne les générations euh, issues de l'immigration euh, euh, maghrébine, notamment algérienne, euh, ce matin, il y avait une insistance particulière sur euh, euh, les cérémonies et le rôle du 8 mai 45. Bien entendu, le 8 mai 45, ce sont aussi les massacres de ces tifs, c'est-à-dire le jour même qui est donné le jour comme le jour de la victoire ici. C'est un jour qui est euh, vécu, compris, célébré en Algérie, et c'est une autre euh, industrie de la mémoire euh, un autre type de politique publique qui mériterait d'être examinée de près, mais enfin qui est donné comme euh, le, le, le, où on commémore euh, les massacres qui ont été faits par la France à Sétif. Donc voilà, il y a des... Il y a des euh, donc voilà, donc du côté des politiques mémorielles, on a l'impression que l'État joue un rôle central, continue à le jouer, mais il n'est pas seul. Et il est à la source, il irrigue, euh, un ensemble d'actions euh, euh, de gouvernance territoriale, mairie, com com département, euh, région, etc, avec des acteurs qui sont eux-mêmes en lien avec des associations auxquelles ils répondent et en même temps euh, qui portent. Donc euh, y a, y a, voilà il y a un côté euh, entre les, les, ce qui est des porteurs et en même temps ce qui, ceux qui sont les dépositaires, de la mémoire, il y, y, y a tout un, un entrelac de relations euh, qui fait qu'à un moment donné la scène mémorielle officielle qui se met en place est quand même très en décalage avec ce qui se passe dans la société. Bon, si on reprend par exemple euh, la seconde guerre mondiale, mémoire euh, entre autres de, de la résistance, euh, à l'origine, et, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était effectivement beaucoup l'initiative d'associations, euh, d'anciens acteurs de cette période. Euh, mais eux qui ont connu effectivement un mouvement euh, d'institutionnalisation, donc reprise euh, de musées qui avaient été créés par euh, des résistants ou par des associations de victimes ou euh, de déportés, reprise par les institutions. Avec, euh, ce dont on vient de parler Alain, euh, aussi un un rapport euh, de légitimation mais en même temps d'institutionnalisation avec un certain nombre d'associations qui, y compris pour certaines, si on prend Montluc, euh, ont été euh, relancées par euh, cette légitimation euh, dont avait besoin euh, ou dont s'est servi euh, l'État pour euh, transformer euh, ce lieu en mémorial. Mais l'association des rescapés de Montluc, elle était mourante euh, jusqu'à l'ouverture du mémorial. Elle n'existait quasiment plus. Donc là, elle a, euh, par ce, ce soutien et cet engagement de l'État, elle retrouve euh, une activité. Bon, après, par contre, effectivement, il y a... Euh, je pense qu'effectivement, les initiatives euh, mémorielles, on va dire dynamiques, euh, se trouvent ailleurs dans la société. Ils ne se trouvent pas dans ces lieux-là. Alors moi, je ne sais pas, il y a... Euh, euh, il, il peut y avoir aussi une raison, c'est qu'on peut se poser la question sur euh, euh, ce que représentent aujourd'hui dans le travail de mémoire ces lieux. Il me semble quand même que c'est, comme on l'a dit avant, c'est quand même beaucoup plus un lieu euh, de transmission du savoir, d'éducation civique, euh, un peu de commémoration euh, euh, pour les derniers euh, témoins ou les derniers acteurs ou leurs descendants et pour l'État. Euh, mais pour le reste, le débat... Et le travail de mémoire qui euh, euh, porterait à, à débat aujourd'hui, il se situe euh, ailleurs dans la société. Et, paf, et, les, les, et ces lieux-là sont quand même plus des lieux aussi consensuels. Hein, bon, le, le préfet Géraud nous apparaît de Montluc comme un lieu euh, apolitique. En fait, apolitique, c'est surtout euh, qui euh, ne prête pas à conflit et qui ne prête pas à débat. Quoi. Donc on a mis euh, ensemble au même niveau. Euh, euh, les, les résistants, euh, gaullistes, communistes, euh, les juifs, euh, et voilà, ça fait un récit euh, fédérateur euh, pour retrouver euh, euh, une identité et une unité, même si elle est de façade. Mais après, euh, tous les autres débats qui subsistent, bon par exemple aujourd'hui, on voit euh, à la gauche de la société civile, euh, il y a quand même beaucoup de films, ou de manifestations, ou de débats autour du Conseil National de la Résistance. Mais ça, ce n'est pas traité dans, dans les lieux de mémoire. Bon, euh, Il y a aussi, euh, de manière plus ou moins directe, euh, on revient sur des valeurs, euh, soi-disant de la résistance, mais qui sont quand même très disputées et qui sont reprises par euh, tous les chiquiers politiques euh, de la gauche jusqu'à voir même l'extrême droite. Euh, sur qu'est-ce que c'est que le patriotisme, le nationalisme, euh, l'occupation. Hein, dernièrement, euh, il y a eu quand même une personne politique qui a repris euh, ce type de, de terme euh, mais déplacé sur des problèmes euh, présents. Voilà. Mais ça, ce n'est pas mis en débat euh, euh, dans les Lyonnais, moi. Ça passe dans des associations, ça passe dans euh, des collectifs, dans des initiatives, mais qui... Euh, dont la mission euh, n'est pas prioritairement la mémoire Je pense qu'il y a vraiment une marge de progression euh, importante. Il euh, euh, y, y a une question euh, sur euh, la demande sociale de mémoire. Euh, moi, je ne sais pas bien comprendre comment cette question, et je, là, je vais faire, euh, je ne sais pas, partager une interrogation, je ne sais pas. Euh, on peut considérer qu'à un moment donné, autour de tel ou tel euh, événement et de tel ou tel groupe, il y a une demande sociale de mémoire au sens où euh, des individus ou des collectifs euh, euh, portent euh, une mémoire qui demande à être reconnue par des instances officielles, par l'action publique, etc. Moi, ce qui me marque le plus euh, quand même, c'est que euh, euh, par rapport à cette vision, il me semble qu'il y en a une autre, euh, selon laquelle il y a énormément euh, de, de propositions euh, mémorielles, de propositions de remémoration, et qui sont chacune entachées plus ou moins euh, d'un parti pris, euh, et qu'au bout d'un moment on ne s'y retrouve plus. Euh, et que de ce côté-là, ça laisse la place à une demande sociale de décryptage. Euh, de choses qui sont sues ou qui sont connues par ailleurs ou en décalage, etc. Et moi, il me semble que si on pouvait parler de demande sociale de, de, de mémoire ou d'histoire, il ne faudrait pas oublier cette demande-là qui n'est pas une demande propre à un groupe euh, porté par un groupe qui aurait une expérience historique particulière, mais porté par un espèce de sens commun aujourd'hui qui traverse des gens ou qui est partagé par des gens de différents groupes et qui a une demande de décryptage de choses qui sont reçues par les institutions publiques certainement, mais la télévision, le cinéma, le nombre de films qu'il y a en ce moment autour de ces questions-là de, de mémoire et d'histoire c'est extrêmement nombreux. La fréquentation même des lieux de mémoire dépend en partie des films qui sont faits et qui passent à la télé, etc. Donc euh, de ce côté-là, on n'est pas devant des terrains vierges, on n'est pas de, devant des, des, des publics qui ne connaissent rien à ce qui s'est passé, mais on est devant des publics qui ont des bribes de connaissances, qui à un moment donné s'agencent mal et vis-à-vis -vis desquels ils ont un doute. Et il me semble que, euh, comment dire, euh, ce serait euh, du ressort euh, euh, de l'action publique et de toutes ces institutions mémorielles et d'histoire mises en place euh, euh, par la puissance publique qu'à un moment donné de donner des clés de décryptage. Voilà. Le problème, c'est que dans ce qui est fait actuellement, il y a un peu de décryptage, un peu d'endoctrinement, un peu de décryptage, un peu euh, d'idéologie, et qu'à un moment donné, on ne sait pas, discuter, on ne sait pas dissocier, euh, ça, ça ne fournit pas des, des, des outils, ça fournit des versions. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, ça fournit des récits. Il euh, y a une obsession du récit, euh, non pas de, de, de s'outiller pour comprendre des récits dissonants, euh, mais de produire un récit positif. Et cette obsession-là, elle est partagée par beaucoup de lieux de mémoire et d'histoire. Et ça, c'est voilà, ça me paraît une des limites euh, du, de la manière dont euh, les institutions historiques et mémorielles euh, aujourd'hui en France conçoivent leur rôle euh, dans le travail de mémoire euh, de la société. La, la, la question c'est que ça ne se s'exprime pas en forme de conflit, ça s'exprime se, en euh, « oui, euh, effectivement, nous savons très bien qu'il faudrait et qu'il faudra raconter euh, l'histoire de ce lieu, mais euh, plus tard, euh, il a été sauvegardé pour la période 42 44 euh, donc c'est euh, cette période-là qu'il faut développer en priorité ». Évidemment, plus tard, nous prendrons en compte l'ensemble de l'histoire. Mais on ne peut pas le faire, alors pour l'instant, pour plusieurs raisons. Alors, euh, il nous a été dit ce matin, euh, il n'y a pas de demande euh, des associations, euh, et y compris, euh, on est poussé par les associations qui font partie du comité de pilotage à traiter 42-44. Bon, euh, effectivement, les seules associations qui ont été conviées à faire partie de ce comité de pilotage, ce sont les associations de 42-44. Donc, euh, pas, euh, elles, elles défendent effectivement la mémoire à laquelle elles tiennent. Euh, après, on, on les utilise quand même beaucoup, je ne pense pas que on les a rencontrées. Euh, raisonnablement, il n'y en a aucune qui s'opposerait à ce que l'on traite euh, d'autres périodes de, de l'histoire de la prison, mais ce n'est pas, pas leur affaire. c'est pas leur affaire. Donc, il n'y a pas vraiment de conflit. Après, qu'est-ce qu'on va nous dire On va nous dire, va nous dire euh, comme ce qu'il a été dit euh, ce, ce matin... Euh, l'historiographie par exemple de la période algérienne de Montluc euh, n'a pas été faite donc on ne peut pas euh, pour l'instant euh, l'exposer au public euh, bon sauf que Montluc le mémorial 42-44 a été ouvert au public alors qu'il y avait très peu de connaissances euh, sur euh, le fonctionnement de cette prison euh, sous l'occupation allemande et on sait que souvent il y a des mémoriaux ou des lieux comme celui-ci secrets et le travail historique, justement, s'approfondit au moment où on l'ouvre au public. Bon, par ailleurs, euh, il y a, euh, a d'autres demandes, euh, ou en tout cas d'autres attentes, d'autres attentes sur cette histoire, qui ne vont pas forcément effectivement se manifester euh, directement auprès euh, du mémorial de Montluc, mais le mémorial de Montluc, dans son fonctionnement, autorise difficilement euh, des, euh, des, des, des prises de parole, des débats, euh, des demandes qui proviennent euh, de la société civile. Euh, et qui n'est pas forcément la forme d'association d'anciens euh, combattants ou d'anciens euh, victimes de telle ou telle période de l'histoire si, si je peux me permettre juste pour appuyer ce point là euh, une des périodes concernées ça va être, ça va être aussi la période de l'épuration c'est à dire juste euh, lorsque la guerre euh, s'achève la prison Montluc accueille les collaborateurs et ce sont les collaborateurs euh, euh, bien, qui jusque dans les années 46, 47, 48 passe il euh, n'y a pas d'association d'anciens collaborateurs euh, qui poussent euh, à, au mémorial hein, vous voyez Alors, le, le fait à un moment donné que ce soit les associations qui doivent pousser sur, uniquement sur certaines périodes euh, bien entendu ça ne sera pas le cas là et l'enjeu est, est de taille, puisque ça rejoint une discussion curieusement sur le tourisme mémoriel. Lyon, capitale de la résistance, a été aussi une ville où la collaboration et la collaboration économique a été très importante. Et donc le procès de, ou les, la période de Montluc qui est liée à l'emprisonnement des collaborateurs va poser des questions qui sont des questions à la fois historiques et historiographiques sur la ville, mais aussi où ne peut pas être tenu ce discours qui, nous, qui est tenu actuellement sur les associations qui portent la mémoire. Bien. Donc là, on retrouve avec force cette question du décryptage. Euh, donc euh, donc euh, voilà une des questions euh, qui se posent. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il s'agit d'un mémorial et pas d'un lieu d'histoire et de mémoire. Donc ça c'est vraiment fortement affirmé et c'est le CHRD, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, qui, qui, qui joue ce rôle à l'échelle des équipements de l'agglomération qui renvoient à cette période de l'histoire. La nouvelle exposition, elle est euh, sans aucun doute plus moderne, elle comporte des aspects qui sont des aspects aussi sur euh, la milice et la répression, donc ce n'est pas uniquement un discours d'auto-célébration des, des, des résistants, euh, mais en même temps, c est, c est... il y a encore de la marge. Quoi il y a encore de la marge pour, un moment donné, euh, euh, les dispositifs de collaboration euh, économique, l'ampleur qu'ils ont pris, euh, l'importance de cette mémoire-là dans la ville, euh, et y compris euh, après-guerre, l'importance du pétainisme de la ville, qui a accueilli Pétain euh, à certains moments euh, euh, à, à bras ouverts, euh, le signalement d'un certain nombre de rues euh, euh, qui portent le nom euh, Alexis... Alexis Carrel, d'un médecin qui a été prix Nobel de médecine, et Lyon est une ville de la médecine, donc c'est important, mais qui en même temps, dont les thèses étaient entachées fortement d'un antisémitisme, qui a donné lieu à une école de travail social qui a porté son nom jusque dans le milieu des années 2000. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, c'est des choses relativement fortes. De la même manière, il a été signalé à un moment donné les erreurs, sur les plaques des, de Saint-Paul, en disant que c'était des balles allemandes, je crois. Euh, nazi, qui, nazi. Il disait nazi. Non, mais ouais, des balles nazis alors que c'était la milice française. La question, c'est que cette plaque-là n'a pas été corrigée. Il n'y a pas eu d'autres plaques qui disaient, alors qu'on le savait pertinemment, non, ce n'est pas des balles allemandes, ce sont des balles... Donc il n'y a pas eu de correction de plaque, ni sur les l'école Katlin, ni sur... Donc il y a eu... Euh, voilà, il, il y a un espèce... Euh, comment dire, euh, voilà, il y a un espèce de travail, euh, on ne sait pas en définitive, euh, je vais dire les choses de manière en poussant le bouchon un peu loin, mais on a l'impression que euh, tout ces, cet ensemble-là préfère à certains moments la légende à l'histoire. C'est préférable d'avoir une bonne légende, la légende de Jean Moulin, la légende de la ville Résistance euh, euh, qui somme toute va instruire les nouvelles générations, etc. Plutôt que d'avoir euh, une histoire euh, euh, précisément documentée mais qui soit équilibrée, qui explique que voilà le, le, le, ce basculement euh, des gens qui à un moment donné soutenaient Vichy vers euh, la Résistance, comment ce basculement s'est opéré euh, comment les anciens résistants ont été aussi ou ont participé, pour certains d'entre eux, à l'aventure coloniale de la France, etc. etc. Donc toutes les tensions euh, d'histoire et toutes ces ambiguïtés-là ne sont pas décryptées au profit d'une légende euh, lénifiante. Le mot est un peu fort, mais c'est quelque chose comme ça. Bon, L'instrumentalisation du passé... Euh... On, on sait que ça existe, et, et, enfin, et puis ça n'a rien de choquant. Ouais. Euh, alors après, instrumentaliser, effectivement, ça peut... Euh, euh, sous-entendre qu'il y aurait euh, de, de mauvaises intentions, mais bon, on instrumentalise toujours le passé pour en faire quelque chose. Mais effectivement, ce qui est nécessaire, c'est de, de le décrypter. C'est-à-dire, voilà, on a choisi cette voie-là. Donc bon, euh, la légende ou par exemple, moi, je vais prendre la Résistance, parce que c'est vrai qu'il y a eu longtemps, à Lyon, euh, un problème à reconnaître qu'il y avait eu aussi euh, des actes de collaboration. Euh, mais je vais prendre même la résistance, il y a deux manières de voir. Et, bon, en France, alors, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays d'Europe, mais il y a quand même une tendance aux excès, euh, euh, ou dans un sens ou dans l'autre, et jamais avoir euh, la palette des, des possibilités d'interprétation. Euh, sur la résistance, euh, on met en avant, vous allez voir la nouvelle exposition du CHRD, euh, qui, effectivement, est bien mieux, mais qui, quand même, tend vers ce qu'Alain appelle, qu appelle la légende, ou ce qu'ils ont appelé, eux, vers l'unification de la résistance. Donc, ce qu'on met en avant, et ça va avec euh, la personnalité de, de Jean Moulin qui revient aussi très fort, c'est l'unité. Or, on sait très bien que euh, les mouvements de résistance étaient très différents les uns des autres, qu'il y avait des conflits euh, très importants entre euh, ces mouvements, et que... Euh, euh, transmettre à des jeunes l'idée euh, que la résistance c'était on est tous unis pour aller dans le même sens euh, est-ce que c'est si bien que ça quoi Alors, Il y a discussion, il y en a qui disent mais sinon on enlève l'espoir euh, bon on peut dire aussi que si on veut que cette histoire elle soit euh, instrumentalisée mais par tous euh, c'est peut-être bien aussi quand même de montrer que ben bah, non quoi c'est pas comme ça que ça se passait euh, les gens étaient euh, aussi divisés euh, hier euh, qu'aujourd'hui sur euh, des bases différentes et ça pourrait être intéressant à savoir il y a des gens d'extrême droite qui sont passés à la résistance comme il y a des gens de gauche qui sont passés à la collaboration euh, et euh, pourquoi sur quelle base pour quelle, alors on nous parle des valeurs il faut transmettre des valeurs mais, mais de quelles valeurs on parle et euh, comment euh, que, quelles étaient euh, est-ce que tous les résistants avaient les mêmes valeurs non bien évidemment évidemment que non donc moi ce que je reprocherais un peu à à, à cette exposition euh, nouvelle du CHRD, c'est qu'elle est certainement beaucoup plus euh, fouillée, elle présente beaucoup plus d'aspects de la réalité, mais euh, on nous propose quand même un récit qui va toujours dans le même sens. Euh, et on ne permet pas à chacun euh, de, euh, de, construire son, de construire son propre récit et de se poser des questions. Bon, Donc sur la question de la demande, bon, moi, je, je, euh, en tout cas au niveau des jeunes, j'entends régulièrement parler euh, euh, d'un étonnement vis-à-vis -vis du étonnement je suis vis-à-vis euh, -vis du fait qu'une seule période euh, soit traitée euh, de l'histoire de cette prison. Mais la question c'est que donc ça c'est pas des associations c'est des jeunes c'est des étudiants euh, donc ce n'est pas entendu par euh, le mémorial de MoU qui n'entend que les associations. Mais en plus si on ne leur fait pas de, de s'il n'y a pas de proposition euh, c'est évident qu'on euh, ne risque pas de développer la demande. Euh, donc pour eux, s'ils veulent savoir des choses sur l'histoire de la guerre d'Algérie et la mémoire, ils vont voir ailleurs. J'ai envie de faire une réponse à deux niveaux. Euh, le premier, c'est que Montluc avait cette espèce de superposition d'histoires euh, et ces euh, croises des histoires et des mémoires. C'est un lieu de croisement d'histoire et de mémoire, plus qu'un lieu de mémoire euh, euh, comme il est euh, habituellement conçu. Et de ce côté-là, les croisements se font. Autant avec une mémoire européenne, au sens... Euh, les Allemands ont une partie des archives et pour eux mon Luc, euh, doit signifier quelque chose. Euh, euh, mais les Algériens, ce n'est pas vraiment l'Europe. Donc euh, il me semble que l'orientation stricte sur une mémoire européenne euh, risque d'oublier un peu les mémoires coloniales, et les mémoires coloniales euh, ne sont, sont pas inscrites dans ce périmètre, et ça franchement euh, c'est aussi de nature à, à faire réfléchir à ce qui pourra en être d'une européanisation des mémoires qui ne soit pas oublieuse des expériences coloniales de certains pays. Ça, c'est le, le, le premier point. Oui, la deuxième, c'était qu'il y avait une, une européanisation possible de ce lieu par son activité même, ses publics, par ses activités, parce qu'une partie des sources... Euh, qui concerne Montluc, y compris euh, la période 42-44, ce sont des sources allemandes, et que là, il y a une coopération à avoir avec les archives euh, euh, relativement fortes, Par les publics aussi qui viennent, qui sont des publics anglais, italiens, il a été dit, mais aussi quelquefois allemands, et que de ce côté-là, il y a une lecture qui se fait que de. de euh, européanisant la place de Montluc dans. Euh, l'ensemble de, de, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, euh, par exemple. Donc, euh, euh, voilà, donc, côté, mais en même temps, il n'y a pas de politique concertée, euh, de coopération avec d'autres institutions mémorielles. Et c'est ce qui a encore été réaffirmé ce matin, qui est tout à fait juste. C'est un lieu de mémoire nationale, donc, qui met en jeu une conception de la mémoire nationale, qui est relativement, euh, qui se distingue, qui se veut distinctive, et de la mémoire européenne, et de la mémoire euh, coloniale ou algérienne, et qui à un moment donné choisit d'être évoquée par des moments glorieux, alors même que participent de sa définition des moments qui le sont beaucoup moins. Donc il s'agit d'une vision normative de la mémoire nationale, s'il y a une perspective européenne, ça suppose d'intégrer le regard de l'autre, c'est-à-dire dans, dans ce qui dit un peu de l'expérience propre qu'on a, et donc d'insinuer dans le rapport qu'on a à sa propre histoire et à sa propre mémoire un espace critique. Donc là aussi, sur espace critique et réflexif, je trouve que c'est tout à fait important, comme euh, il a été dit tout à l'heure. En même temps, on voit bien comment cet espace critique et réflexif peut être aussi une espèce de pédagogie, euh, euh, comment dire, loin euh, de pédagogie des valeurs, loin de l'expérience euh, euh, de, des gens qui viennent. Quoi. Donc une espèce de souci de, de moralisation un peu... 19e.